Bonjour Dans cette vidéo, nous allons parler de l'interrogation. L'interrogation est la manière de poser des questions. À l'écrit, on ajoute un point d'interrogation à la fin de la phrase en français. Et à l'oral, on monte la voix à la fin de la phrase aussi. Seuls les modes indicatifs et conditionnels peuvent s'utiliser à la forme interrogative. Il existe deux types de questions. Les questions fermées, dont la réponse est oui ou non. Ou divers degrés de certitude, par exemple « Tu habites à Paris ?»« Non, j'habite à Bordeaux. » Et puis, les questions ouvertes avec des mots interrogatifs dont la réponse porte sur un élément spécifique de la phrase, par exemple Où « Où habites-tu »« J'habite à Bordeaux. » En français, il existe trois manières de poser la même question selon le registre langagier. Tout d'abord, il y a l'intonation montante dans le registre familier par exemple tu viens ensuite l'expression est ce que avec parfois un mot interrogatif dans le registre courant par exemple est ce que tu viens et enfin l'inversion du sujet et du verbe dans un registre soutenu ou à l'écrit par exemple viens tu on utilise donc souvent des mots interrogatifs pour poser des questions il y a d'abord les adverbes quand When, par exemple, quand est-ce que tu viens Où, where, par exemple, vous allez où Comment, how, par exemple, comment vas-tu Pourquoi, why, par exemple, pourquoi tu t'en vas Combien ou combien de, how much, how many, par exemple, combien en veux-tu Et enfin, quid, quid de. What about Par exemple, quid des droits humains On a ensuite l'adjectif quel, masculin singulier, quel, féminin singulier, quel, masculin pluriel, quel, féminin pluriel, quel, qui signifie what, which. Par exemple, quel est ton plat préféré Et puis, nous avons les pronoms. Ça se complique un petit peu parce que ça dépend à la fois de la fonction... Du pronom et du fait que ce pronom désigne une personne ou une chose. Pour le sujet, personne, on a qui ou qui est-ce qui Who Par exemple, qui est là Qui est-ce qui est là Pour une chose, qu'est-ce qui What Par exemple, qu'est-ce qui est drôle Pour le complément d'objet direct, pour une personne, on a qui ou qui est-ce que Whom Par exemple, qui voyez-vous Qu'est-ce que vous voyez Pour une chose, que ou qu'est-ce que What Par exemple, que veux-tu Qu'est-ce que tu veux Pour les compléments prépositionnels, pour les personnes, on a la préposition plus qui ou la préposition plus qui est-ce que Préposition plus whom. Par exemple, à qui parles-tu À qui est-ce que tu parles Et pour les choses, on a la préposition plus quoi ou la préposition plus quoi est-ce que Préposition plus what. Par exemple, de quoi avons-nous besoin De quoi est-ce que nous avons besoin Enfin, nous avons le pronom variable qui propose un choix entre plusieurs choses. C'est lequel, masculin singulier lequel féminin singulier laquelle masculin pluriel lesquels féminin pluriel lesquels donc il peut être sujet ou complément d'objet direct et signifie which par exemple lequel des deux prenez-vous ou laquelle des trois est la plus grande on a ensuite préposition plus lequel laquelle lesquels lesquels donc c'est un complément prépositionnel préposition plus which par exemple Derrière lequel est-il caché On a ensuite « auquel »,« à laquelle »,« auquel »,« auquel », préposition « à ». Par exemple, « auquel des trois avez-vous parlé ?» Et enfin, « duquel »,« de laquelle »,« desquels »,« desquels », préposition « de ». Par exemple, « duquel des deux parles-tu » Regarde la vidéo suivante sur l'inversion dans une question. Au revoir